Bonjour! <rire> vous savez ça c'est quoi? Aujourd'hui, on est samedi. On arrive du marché fermier, le marché de Poduienne Et ça, c'est ce qu'on a acheté. C'est des produits fantastiques, d'une qualité incroyable, qui goûtent super bon. Et ça nous a coûté environ 40 leva, c'est-à-dire 30 dollars canadiens. Donc, je vous les présente un par un. Ça, c'est une petite tête de brocoli. Des betteraves avec un paquet de fans de betteraves, des feuilles de betteraves en plus, parce que j'adore. Ça, c'est de l'aneth frais pour les salades, les bonnes tomates roses de Bulgarie, quelques concombres parce qu'il nous en restait. Les piments rouges, ça, c'est les meilleurs piments sur la planète. Je dis piment, mais poivrons, poivrons doux. Il y en a même un qui a encore sa feuille. Ça, c'est fantastique. Beaucoup de raisins, parce qu'on est à l'automne et c'est la saison du raisin. Ils sont super bons, sucrés, vous voyez que c'est local, il y en a qui sont déjà séchés. Ils sont fantastiques! Et tout ça, cette assiette-là, ça a coûté 1,90 c'est-à-dire 1,50 canadien pour les meilleurs raisins que j'ai jamais mangés. Et ça, c'est le fromage siréné. C'est le meilleur siréné qu'on a trouvé. C'est un fromage type feta pour la salade. Ça, c'est le fromage cache qui est style Gouda. Euh, aussi, c'est le meilleur qu'on a trouvé. Et les œufs de notre ami. Ah, j'ai oublié les petites carottes. Et les œufs de notre ami Liuben. Vous voyez qu'ils sont encore sales. C'est vraiment des œufs de la ferme. Et son superbe miel. Et j'utilise le miel liquide pour mettre dans mes muffins. J'ai beaucoup de pommes du marché, donc cette semaine, on n'en a pas acheté. Mais comme j'ai trop de pommes, je fais des muffins avec et c'est J'adore le marché fermier à Sofia. <rire> Salut!